Bonjour, les amis. J'espère que vous êtes en vacances, que vous profitez du beau temps. Je suis ici dans le nord de Tenerife, à Puerto. Il fait très beau aujourd'hui. Il fait 28 degrés. Donc, on en profite un maximum. Donc, c'est bientôt la rentrée sur les marchés. Vous allez voir qu'à mon avis, ça va être très intéressant en ce début septembre. Je pense que les marchés vont bien bouger. On va voir des beaux mouvements sur l'euro dollar et sur les indices donc euh, à partir de la rentrée je vais m'intéresser particulièrement à la plateforme ProRealTime donc je vais faire euh, pas mal de vidéos avec euh, cette plateforme pour euh, trader en ticks. donc euh, j'ai déjà essayé ma méthode sur ProRealTime euh, en ticks euh, avec 100 euh, tics et donc c'est un petit peu inférieur aux 1 seconde et on arrive à de très très bons résultats donc je pense qu'en diminuant encore euh, les, les, les mouvements donc en passant d'une seconde à quelques ticks, et eh bien on va pouvoir avoir vraiment des choses assez sympas à faire en scalping donc on peut faire cela en CFD sans problème avec le broker IG donc on a, on a vraiment des, des très bonnes conditions chez ce broker là pour faire du scalping et arriver vraiment à de très très bonnes performances. Vous savez qu'en scalping vous arrivez à des performances d'au moins 85% lorsque vous avez une bonne méthode. Donc avec ma méthode, on arrive même à 90 et 100% de trades gagnants certains jours. Donc il faut vraiment arriver à bien maîtriser quelques indicateurs et alors vous arrivez à faire vraiment des performances très intéressantes. Donc sur le DAX par exemple chez IG en CFD, vous pouvez trader à 5 euros le point. Donc il ne vous faut pas grand chose pour faire des gains, des petits mouvements, euh, c'est suffisant. Donc vous prenez 2-3 pips euh, ou un petit peu plus euh, si vous voulez, mais vous sortez très rapidement euh, de vos positions et vous cumulez ainsi euh, vos gains en choisissant toujours les meilleures positions données par les indicateurs. Donc c'est le secret de la réussite en scalping et vous avez toujours de meilleurs résultats en scalping qu'avec n'importe quel autre... Euh, méthode de trading donc euh, je vais vous retrouver bientôt je pense que les prochaines vidéos que je vais faire vont vous, vous intéresser donc là il y a un hélicoptère qui passe je vais attendre un petit peu parce qu'il fait un petit peu de bruit. Là je suis sur une aire de, de décollage de parapente mais il semble qu'il n'y ait pas assez de vent. Là il y a un monsieur qui essaye de, de, de partir mais là je crois qu'il qu arrête, là il a, il a renoncé. <rire> euh, donc euh, je vous disais que mes prochaines vidéos euh, vont particulièrement parler de pro real time, du scalping sur pro real time. Vous savez que je me suis inspiré euh, de la technique de de Benoît Rousseau donc qui est un excellent trader français qui s'est spécialisé en scalping. Il a cherché pendant des années une bonne méthode de trading et c'est en, en essayant le scalping alors qu'il a perdu pendant 10 ans qu'il s'est rendu compte que c'était vraiment la méthode, entre guillemets la seule méthode pour lui pour arriver à gagner sur les marchés parce qu'il a fait une analyse de tous ses trades et il s'est rendu compte que la plupart de ses trades, il a, il a, il a tradé donc pendant des années, et en faisant une analyse il s'est rendu compte que très souvent la plupart de ses trades étaient positifs à un moment donné et c'est en attendant trop longtemps qu'il qu redevenait négatif et qu'il perdait. Donc sa conclusion a été simple et intelligente, donc il a dit je dois couper plus rapidement mes trades. Et là je suis entièrement d'accord avec lui, vous avez beaucoup euh, plus de chances d'avoir de très bons résultats en coupant rapidement vos trades. Donc quand ils sont positifs vous coupez très rapidement. Lui euh, il coupe euh, parfois à un tick, deux tics euh, de mouvement et il arrive à faire euh, des résultats là en, en quelques mois. Je crois qu'il a tradé, il a commencé au mois de mars cette année donc on est au mois d'août et il a déjà gagné 100 euh, 000 euros donc euh, son année est faite, euh, donc en, en une demi-année euh, il a gagné euh, plus que la plupart des gens. Donc euh, le scalping est pour moi euh, une évidence, c'est certain que c'est de cette manière-là qu'il faut trader et je vous encourage à le faire aussi. Donc si vous cherchez encore une méthode de scalping, et eh bien euh, vous pouvez commencer avec ma méthode, Donc vous avez des liens ici en haut ou en dessous de la vidéo. Qui vous permettront donc de débuter avec ma méthode de scalping. J'utilise quelques indicateurs et que ce soit sur MT4 ou sur ProRealTime vous pouvez utiliser ces quelques indicateurs et vous arriverez à de très bons résultats. Ça fonctionne sur les deux plateformes, je l'ai testé. Donc je vais encore développer plus euh, mes vidéos sur ProRealTime. J'adapterai peut-être quelques indicateurs sur Prorealtime, puisque Benoît Rousseau, il utilise les pivots que moi je n'utilise pas encore. J'ai testé effectivement, il y a des niveaux euh, intéressants avec les pivots donc on va voir ça dans, dans les prochaines semaines et je vous ferai des vidéos sur le sujet et je suis sûr que ça vous intéressera. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, et eh bien c'est le moment. Comme ça, mes prochaines vidéos, vous serez avertis lors de leur parution et on pourra donc discuter, vous pouvez mettre des commentaires en dessous des vidéos, ça me fera plaisir et ça, ça m'indiquera que vous êtes intéressé à ce que je continue à faire des vidéos comme cela. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne fin de journée et si vous êtes encore en vacances, une de très bonnes fins de vacances. Voilà, à bientôt, au revoir.